Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment estimer le potentiel locatif d'un appartement dans une ville que vous ne connaissez pas du tout Et eh bien c'est le sujet de cette vidéo, vous qui démarrez dans l'investissement, qui avez jeté votre dévolu sur la colocation et vous avez bien fait puisque c'est un mode d'exploitation qui permet d'obtenir une rentabilité plus intéressante dans le sens où on propose une multilocation, donc des chambres à louer dans un appartement. Versus un appartement entier euh, de manière euh, traditionnelle, classique, non meublé par exemple, eh bien, c'est en cela que vous pourriez être confronté au départ avec un potentiel locatif que vous ignorez, que vous pouvez avoir à tâtons. Euh, bah là, on va donner, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Ici, je me trouve aujourd'hui dans une ville où on n'a encore jamais investi. C'est un propriétaire qui a acheté en banlieue lyonnaise. On est à une trentaine de minutes du centre-ville de Lyon, euh, presque dans la verdure, j'allais dire. En tout cas, c'est une ville. Il y a dix ans de cela, eh bien, comptait environ euh, 5-6 000 habitants et aujourd'hui 12 000, ça a plus que doublé. Et c'est le cas sans doute des villes, euh, pas limitrophes pour le coup, mais des villes euh, alentours qui font partie de l'agglomération de la grande ville où vous pourriez être, donc on ne connaît pas le prix du marché. Moi, j'ai bien une idée parce que bah, j'ai de l'expérience et c'est euh, ma, ma, ce à quoi je me destine. Mais vous qui démarrez, comment vous pourriez faire Alors, tout simplement, euh, déjà, vous allez sur Le Bon Coin. C'est un site grand public où il y a absolument toutes les ressources et, le, et c'est un vrai, une vraie image du marché. Et il y a une rubrique colocation. Donc, c'est déjà d'ailleurs le signe que bah, la colocation, ce pas euh, une mode, c'est déjà un mode d'exploitation qui a du succès. Euh, vous avez des locations de courte et moyenne durée, des gîtes aussi. En tout cas, bah, vous pouvez voir déjà qu'il y a une rubrique qui se dessine à la colocation. Et vous allez donc mettre le code postal de la ville euh, que vous projetez d'investir. Et vous allez tout simplement cliquer sur euh, voir les offres et vous allez avoir c'est-à-dire à boire et à manger, un peu de tout, des offres de chambres rénovées, la majorité pas vraiment rénovées, des prix surtout, donc vous allez avoir un prix moyen, je ne sais pas, euh, 350 euros, 400 euros sur l'ensemble des chambres que vous allez voir. Eh bien, vous, il faut vous servir de ce chiffre et rajouter au bas mot 30%. Voilà, vous n'ayez pas peur de rajouter, de monter un peu ce prix et comme ça, vous aurez déjà le prix... Que vous pouvez espérer d'une chambre à colocation. Pourquoi je vous suggère d'augmenter de, de 30% le prix de la nuitée, enfin pas de la nuitée, pardon, de la, du, du loyer mensuel par chambre Eh bien, c'est parce que vous avez proposé du haut de gamme. Ici, dans l'appartement où je me trouve, je vais vous faire une petite visite il va y avoir énormément de, de changements en fait. Des murs qui vont être abattus, d'autres remontés. Il y a un petit balcon aussi qui va faire l'objet d'une transformation, d'une amélioration ou optimisation. Et donc, eh bien c'est comme ça que vous pouvez voir le, le, le prix du, du marché et surtout bah, euh, profiter, j'allais dire, des travaux de rénovation, puisque vous avez remarqué ici, notamment grâce au papier peint que vous êtes dans l'ancien, eh bien grâce à ces travaux de rénovation, justifier un montant de loyer élevé de par la rénovation, l'agencement qui sera différent, les équipements aussi que vous allez mettre absolument complets, la, la décoration... Toutes ces choses-là, ça va non seulement valoriser l'appartement bien évidemment, mais aussi euh, valoriser, justifier un coût de chambre plus élevé que, que la moyenne justement. Hein. Cette moyenne d'offres euh, de chambre à louer en colocation que vous pourrez trouver sur le bon coin, vous allez pouvoir bah, faire beaucoup mieux, nettement mieux, puisqu'on ne cherche pas, nous, à faire du... Voilà, de, de l'économique, du, du, du low cost, si j'ose dire, même si c'est une part de marché, c'est tout à fait OK pour certains. Mais vous, on va chercher à faire du haut de gamme, de la qualité et avec un prix en conséquence. Donc le, le prix des travaux que vous allez pouvoir investir, euh, ce sera euh, déjà retrouvé par les loyers que vous allez pouvoir récupérer. Voilà pour l'objet de cette, euh, cette vidéo. Euh, donc comment euh, estimer euh, justement le potentiel locatif d'une chambre dans une ville que vous, d'ailleurs vous, Supposer, j'allais dire, vous soupçonnez qu'il peut y avoir un potentiel locatif, ça vous permet déjà de déterminer le prix de la chambre et puis de valider qu'il y a bien une, une demande locative et que ce ne soit pas juste une impression ou un sentiment ce qui n'est pas suffisant pour vous lancer dans un investissement qui peut vous coûter euh, ben bah voilà, moi aussi on parle d'un investissement entre 150 et 200 000 euros juste pour l'appartement donc euh, bah, ça vaut le coup de se renseigner avant et de faire les choses comme il le faut pas de manière scientifique, ce n'est pas une chance exacte de l'investissement mais en vous bordant au maximum de par des, des choses factuelles comme des chiffres sur le bon coin et un prix du marché existant et non pas une vue de l'esprit merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si des personnes qui sont en projet de de colocation, j'allais dire, même au projet d'investissement locatif, ça peut servir aussi à l'aimer si c'est le cas. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous verrez les transformations qui vont arriver dans cet appartement où je me trouve, ici en banlieue lyonnaise. Merci de regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.